Bonjour, je m'appelle Hélène et je vis chez mes chats. Je vais te parler d'une très belle rencontre. En juillet 2011, je rentre du travail et sur le chemin, entre un conteneur poubelle et un poteau électrique, je vois quelque chose qui bouge. Je m'approche et là je vois une toute petite tête qui me regarde avec des grands yeux et repart vite se cacher. Je m'accroupis et j'attends. Et je vois sa toute petite tête sortir prudemment, tout doucement il vient vers moi. Je lui parle et il m'écoute avec attention. Je vois que c'est un rat domestique. Il est si maigre. J'étais pas rassurée. Je me suis dit, il va me mordre, il va me refiler une maladie. Mais en un instant, j'ai senti toute sa peur et toute son envie de vivre. Je tends tout doucement ma main vers lui. Et Là, il vient la sentir. Je le prends délicatement. Je le serre tout contre moi et on rentre à la maison. Arrivé à la maison, je regarde sur internet ce que les rats mangent parce que j'en avais aucune idée. Je me suis dit qu'il avait dû se perdre, que son maître le recherchait. Mais j'y croyais pas beaucoup à cette supposition. Pour bien faire les choses, je mets quelques affiches dans le quartier. Il y a les voisins qui me regardaient avec des comme ça. Ils s'attendaient à avoir une affiche avec chat perdu et non pas rat trouvé. Il avait sous son ventre une grosseur qui gênait au bout de quelques jours, cette grosseur, elle a augmenté et ce qui gênait sa marche. Je l'emmène chez le vétérinaire et le vétérinaire me dit que Sullivan, parce que je l'ai appelé Sullivan, il a environ deux ans. La durée de vie pour un rat est d'environ de deux à trois ans. Le soir, je viens chercher Sullivan. Le vétérinaire me dit que l'opération s'est bien passée, qu'il n'y a pas eu de problème et que Sullivan s'en est bien remis. Et là, il me tend Sullivan et lui et moi, en même moment, on voit que le ventre est ouvert sur 3 cm. Le veto repart en courant dans la salle d'opération. Les rats n'aiment pas avoir des saletés sur eux. Et pour lui, les points de suture étaient quelque chose qui ne devait absolument pas être sur son corps et il les a retirés. Donc, peu de temps après, le vétérinaire y revient, lui a mis des agrafes spéciales pour que ça cicatrise bien. Euh, petit Sullivan, il a très vite guéri, il s'en est très vite remis, il a repris du poids. C'était un beau rat. Nous avons vécu à peu près ensemble 7 mois, jusqu'à ce que son passage sur terre soit terminé. Ce fut une magnifique relation, pleine de simplicité, pleine d'amour inconditionnel. Même les chats ont une complicité avec Sullivan. Ce qui est drôle, c'est que dans la rue, je suis capable de ne pas voir quelqu'un que je connais qui est à quelques mètres de moi. Et là, j'arrive à voir une toute petite tête qui fait un centimètre sur deux. C'est juste incroyable. Certains d'entre vous vont peut-être se demander pourquoi avoir sauvé un rat. Et moi, je dis, bah, pourquoi ne pas l'avoir fait Mais En fait, à ce moment donné, ce même pas un choix. C'était comme quelque chose qui s'impose et qui devait être fait. C'est fait sans contrainte et c'est fait avec amour. Tout simplement, prenez soin de ceux qui vous aiment, ne les abandonnez pas. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo et bisous